Bonjour. Alors, comment vous dire Ça va être une ouverture un peu particulière, étant donné que, ben, pour une fois, j'ai pas fait une ouverture en vidéo, mais j'ai fait une ouverture en live. Et l'explication, en fait, elle est toute simple, c'est-à-dire que, de base, on a fait une sneak peek avec certains gi dont Antoine Yu-Gi-Oh, Anto Dueliste et Lufou. Grosso nous on ouvre des boosters, et en fonction des cartes qu'on a eues, après, on s'affronte en duel avec les cartes en créant un deck de... 25, 40 cartes, enfin voilà, bref, c'est le l'éclat total. Et dans la cépique, j'ai une carte, euh, on va dire, euh, assez rare. Euh, les, les gars screens, Je crois que je peux pas, je vois, putain, trop trop belle cette carte. Les gars Ah, oh, quoi ah, ah, ah Et il se trouve qu'il me restait quelques boosters, et du coup, comme j'étais en live, je bah, j'ai profité pour voir le reste. Et j'ai totalement zappé d'en garder pour YouTube. Du coup, ce sera une rediff euh, de l'ouverture. Puis ensuite, il bah, y aura aussi une rediff de, bah, du duel. Allez, je vous laisse avec l'ouverture. Euh, Alors voilà. Là, normalement, pareil, la qualité, elle devrait être beaucoup mieux. Et oui, la qualité est beaucoup mieux. Quel bordel à régler Mais quel bordel Et bien le bonjour à tous et rebonjour à tous. Bon, du coup. À l'ouverture euh, qu'il y a eu tout à l'heure, qu'on a fait du coup avec euh, Antoine, Anto et Dufou, j'ai eu la chance d'obtenir le pot de la prospérité. Alors, comme l'a dit Mana, c'est pas non plus le dé des crocs, hein, On va pas euh, tortiller du cul pour chier droit pendant 3 heures. C'est pas une carte non plus qui cote énormément, mais elle cote quand même un petit peu. Et ça fait plaisir, sans compter ouais. que c'est la carte qui cote le plus. Donc euh, voilà. Euh, on va pas... On va, pas, on va pas chipoter. Est-ce qu'on va en sortir une deuxième par contre parmi les 5 boosters Oui voilà, 70 euros quand même. Alors c'est la première fois que je vais faire une ouverture qu'après je vais mettre sur, euh, sur YouTube. Euh, ça va vraiment être en mode simple etc. Du coup bah, bonjour YouTube. <rire> voilà, c'est tout. C'est la première fois que je vais mettre une rediff de live euh, sur ma chaîne Evals euh, d'une ouverture parce que je ne fais pas des ouvertures en live. Mais, euh, comme beaucoup le font et que bah, on était déjà dans le move juste avant avec l'ouverture avec les poteaux, ben bah, euh, je me dis quoi là. Donc on va les ouvrir tout doucement et on va vraiment prendre notre temps parce qu'il n'y a que 5 boosters. On va vraiment lire les effets de chaque carte, ce que je fais jamais, mais euh, j'ai du temps. On est en live. Euh, si la vidéo dure 3 heures, elle durera 3 heures. Mais voilà, allez, sors de là. Allez! Ah, Du coup, on a la tête de Castor Chelou, là, qu'on a une... eu. À Banque le Mythologique. Alors, c'est cette... un... une carte bête-synthoniseur, donc 1600. Donc, elle n'a pas 1600, mais elle a 1000 et plus loin, 600. Euh, cette carte dans votre cimetière, vous pouvez défausser un monstre mythologique. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ouais! Ouais, pourquoi pas? Après, l'avantage c'est que c'est un synthoniseur, du coup ça peut être sympa. En plus, un monstre bête. Mais attends, ça peut aller dans les Melfis, ça? C'est un monstre bête niveau 2? Ah oui, c'est un monstre mythologique. Ouais, des fois, c'est un monstre mythologique. si vous le faites, ok. ouais, ok. Euh, par contre, attendez, parce que du coup, si ça c'est là, voilà. Sinon, les airbox, je les verrai pas arriver. Euh, voilà, c'est les aléas du direct. Euh, pourquoi pas? Mais du coup, ça, ça peut être un autre avant que le mythologique, parce que ça dit pas accepter cette carte-là. Du coup, si celle-ci est en x3, je pense que je peux la mettre dans mes filles. Ensuite, nous avons Marcosia mythologique. Ah ben voilà, c'est un autre monstre mythologique. <rire> ok, pareil. Mais là, par contre c'est niveau 4, démon. Donc, ce pas un monstre bête. Cette carte, dans votre main, vous pouvez défausser maximum deux monstres. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Si elle est invoquée de cette façon, cette carte gagne 200 d'attaque pour chaque carte, chaque monstre défaussé. Elle est pas dégueu. Un monstre à 1007 4 étoiles... C cette carte est défaussée au cimetière. Ajoutez une magie piège mythologique depuis votre deck à votre main. Ok, why not. Ensuite, le professeur Digama de la Force S. Chacun de, de votre adversaire dans la même colonne qu'un de, des monstres de vos monstres S Force S, c'est pas S Force D'ailleurs, S Force ça sonnait mieux que Force S, je trouve. Alors, euh, est invoqué, ne peut pas changer sa position de combat. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre strecto contre pour votre adversaire, changer sa position de combat. J'ai l'impression que les forces S en fait vont jouer avec le positionnement des monstres, donc pourquoi pas Alors, vous essence rayonnante, euh, monstre dragon, lumière, niveau 4, lorsque cette carte est invoquée normalement tant que votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez défausser une carte, putain ça joue vachement avec les défausses cette beau boîte. Euh, vous pouvez défausser donc, du coup, cette carte. Non, vous pouvez défausser une carte envoyée un nombre de votre choix de vous y, -y depuis votre deck au cimetière. Une fois partout, cette carte est dans votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Vous pouvez faire devenir cette carte dans le cimetière Ténèbres. Ok, donc je sais pas trop quoi ça peut servir. Ok, Platina de la Force S. Oh, elle est pas dégueu. Elle est même très jolie. L'artwork est très sympa. Donc une, une petite ultra qui fait plaisir. Chaque animal de votre adversaire dans la même colonne que l'un de vos monstres. Donc c'est pareil, donc persistant d'attaque. Ah, ah d'accord, donc en fait ça se cumule, il y en a un qui empêche de changer de position, et elle, elle a persistant d'attaque pour bon, chaque monstre. Ça me fait penser au même type que Sky Striker, euh, au niveau des effets, parce que là, ce jeu sur les colonnes ça peut être très intéressant. Cette carte invoquée normalement spécialement, vous pouvez cibler un de vos monstres force S banni. Invoquez-le spécialement. Oh, putain, plus je peux récupérer un monstre banni. Ok, elle est pas dégueu. Allez, n'est pas dégueu, dégueu. Fusion métal para, donc c'est pour la fusion, on pourra invoquer un monstre métal fausse depuis votre deck extra deck en utilisant des monstres. Bon, voilà, c'est une carte fusion classique. L'ascendant du double avatar, donc cible un monstre double avatar que vous contrôlez, détruisez-le. Si vous le faites, invoquez spécialement monstre double avatar depuis votre deck ou extra deck, dont le niveau d'origine est supérieur de 1 ou inférieur de 1 et celui du monstre qu'il y avait sur le terrain. Dans votre main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cible un monstre double avatar dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main. OK. Vous ne pouvez tirer cet effet qu'une fois par tour. Ouais, alors pour les doubles tarte c'est bien, mais euh, c'est du commun, malheureusement. Donc voilà. Saga des guerriers anciens, le chemin galant. Si un hein, ou plusieurs monstres guerriers anciens. Ah putain c'est cool, j'ai même pas fait gaffe qu'il y ait du guerrier ancien. <rire> ah, je suis nul. Si un <rire> si, hein, ou plusieurs monstres guerriers anciens vont être des trucs combat. Vous pouvez envoyer cette carte au cimetière à la place. Pas mal. En plus une piège continue. Donc pourquoi pas. Euh. Ok, qu'une fois par tour, si votre adversaire invoque spécialement plusieurs monstres, vous pouvez invoquer spécialement un jeton guerrier ancien. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres, le guerrier anciens sur le terrain est activé, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière de l'activation. Franchement, c'est pas mal pour le guerrier ancien. Et jeunesse dogmatica, du dogmatica quoi. cibler une monstre fusion synchro Xyz ou lien banni. Et un monstre à effet contre votre adversaire du même type, fusion synchro Xyz ou lien. Renvoyez le monstre banni à l'extra deck et si vous le faites, annulez les effets du monstre contre votre adversaire. Ouais, c'est sympathique, mais sans plus. Ok, on bah déjà euh, la première euh, qui est pas mal, la Blatina de la Force S. Allez, on s'ouvre la suite. On s'ouvre la suite, on s'ouvre la suite, on s'ouvre la suite. J'aime les soirée euh, comme ça, d'ouverture, ça m'avait manqué d'ouvrir euh, des petits boosters. Alors, le Brangan, Springant. Ouais, je croyais que les -Gans, ça allait être euh, des arbres, mais du coup, euh, voilà, Yugi Muto. Le pont on l'attend en Starlight s'il vous plaît. Ah ouais <rire> Celui-là, tu veux dire C'est celui-là Yu-Gi-MUTO que tu parles Je l'ai eu. <rire> Donc voilà. Voilà. Voilà, voilà. <rire> Banga Spring -Gan. du coup, cette carte est dans votre main terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre XX Spring Springant que vous contrôlez. Attachez-lui cette carte comme matériel, vous pouvez bannir cette carte et un monstre springant de différent depuis votre cimetière. Ajoutez une carte springant depuis votre deck à votre main, vous pouvez utiliser chaque effet de pranga springant qu'une fois par tour. Ok, pas mal, pas mal, mais c'est pas Starlight c euh... Euh, Non, il n'y a pas les petites étoiles. c'est de l'Ultra, elle est en Ultra mais elle est pas en Starlight. Donc oui, je vais la mettre là pour le fun. <rire> Euh, du coup voilà, ok pas mal pour Spring Gant, mais après Spring Gant pour moi c'est enfin je me pas des monstres machines c'est plus des armes des petits springgants donc voilà donc euh, mythologique euh... on l'a pas eu tout à l'heure celui-là si on l'a eu tout à l'heure donc déjà voilà hein. Ah ben bah, le Oujama Rose, voilà parfait comme ça en tout il n'y pas à me l'échanger du coup cette carte envoyée depuis votre main ou terrain au cimetière vous pouvez activer cet effet chaque jour pioche une carte ok puis, ah oui, bah oui, si, je, je me rappelle, j'avais entendu parler ça aussi. Chaque joueur défausse une carte et vous... Oh putain, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de trucs de défausse dedans. S'arrête, tu peux compter 400 euros de plus. Ah oui, bon on va voir, ça se trouve, il hey, y, y a encore 3 boosters, on sait jamais. On sait jamais. <rire> si vous avez fausses une carte au Jama, vous pouvez choisir une zone à utiliser. Ouais, franchement, elle est pas mal. Je la voulais parce qu fallait que je suis en train de préparer un petit deck au Jama des familles, donc voilà. Euh, du coup, Pédor Spring Gun. Vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler un monstre springant dans votre cimetière invoqué spécialement. Cette carte dans votre main, terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre X6 springant que vous contrôlez. Attachez-lui cette carte comme matériel. Pas mal. Pas mal, ça permet d'attacher. Alors, laser effaceur psychique. Je crois que je l'ai eu tout à l'heure dans les autres boosters, mais je... suis peut-être pas celui-là, je sais pas. Envoyez un monstre contrôlé par votre adversaire qui est invoqué spécialement depuis Extra deck au cimetière, puis votre adversaire gagne des LP, égaux à l'attaque ou défense d'origine du monstre. Bon, ouais, bah après s'il a zéro. Euh... Ça marche, je reçois les bonnes ondes, t'en fais pas, Elodie. <rire> Souffle des acclamations. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel vent. Alors attendez, ça veut dire que... Ça veut dire que celle-ci, c'est pas une magie rituelle, mais elle permet d'invoquer un monstre rituel. Pourquoi pas Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main... Dans le niveau... Dans ces cas-là, ça aurait été plus sympa de la mettre en magie rapide qu'en magie simple. Mais bon. Oh, Skyler Oui Oui voilà, ça c'est la carte que je voulais. Le pot, en vrai, le pot, franchement, en toute honnêteté, hein. Le pot, je m'en bats les couilles. <rire> je vais vous dire honnêtement. Moi, ce que je voulais, c'est elle en fois 3 en fait. C'est elle que je recherche. Elle est, elle est trop classe, franchement. Elle est classe et euh, bah, elle est puissante. Parce qu'elle gagne 5 attaques pour chaque monstre contrôlé par mon adversaire durant une battle phase. Où mon monstre, ou votre monstre terre combat effet rapide, vous pouvez cibler un monstre guerrier de maximum niveau 5 dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Quand je vais le mettre avec Amazon S. s'ils se sont trompés, c'est bien de magie rituelle. Ah d'accord, ok, je ne comprenais pas pourquoi tu disais ça. Donc voilà, Skyler, franchement, je l'attendais avec impatience et je suis content de l'avoir. Encore pendule, hein, du pendule. je suis pas très fan du pendule. Hein. On dirait que les ondes sont bien arrivées. Alors oui, oui, ils sont bien arrivés. <rire> Durant la même phase, de votre adversaire, vous pouvez défausser une carte immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par pendulation et en plusieurs monstres pendule et aussi le reste de tour après la résolution de cette carte. Les cartes dans votre zone pendue ne peuvent pas activer leurs effets et ne peuvent pas être détruites par des effets de carte. Ok, donc du coup, ça les protège et ok, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas détruite et aussi mélangez-les dans le deck durant la même phase. Ok, donc ça te permet juste d'invoquer, de remplir ton bord pour te, défense. Pour, te défense. pour te défendre d'une attaque potentielle. Épreuve du rocher de guerre. Parfait, les rochers de guerre. Le gars préfère une commune. Non, alors attends, attends, attends. Je, je précise, je préfère pas la commune au pot. C'est juste que le pot, bah, si je l'ai, je suis content, mais c'est pas ce que je voulais dans ces boosters. Moi, je veux vraiment choper tous les War Rock. Euh, je suis le mec chelou, en fait, si vous voulez, qui, qui s'en fout totalement d'avoir la carte la plus chère, la plus rare, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est jouer et m'amuser. Et War Rock m'éclate totalement comme type de jeu. Vous ne pouvez contrôler qu'un donc épreuve de rocher de guerre donc c'est parfait. Hein Là, j'y continue. Lorsque cette carte est activée, placez trois compteurs sur elle. Lorsque votre monstre rocher de guerre est détruit un monstre de votre adversaire au combat, et alors au cimetière, vous pouvez retirer un compteur de cette carte. Si vous le faites, piochez une carte. C'est génial, c'est génial. Mais euh, oui oui je, je suis content. Putain, encore trois boosters. Tiens, je me rends même pas compte que c'est long en fait quand on lit les cartes. Je oh, va faire une longue vidéo. Pour une fois que je les lis, il y a, a l'école de, on s'en fout de que tu lis les cartes et l'école euh, voilà. Vas-y, je te change le playset de voir contre pot. Je fais ça pour t'aider, tu sais, euh, je sais pas. Hein. <rire> pour m'aider, pour m'aider, euh, je sais pas m'en tuer plutôt. Si ouais. <rire> même monstre dragon armé que vous contrôlez. Donc ouais, dragon armé de l'éclair. Ça, je suis content que les dragons armés ressortent. D'ailleurs, j'en ai eu encore encore aucun qui est sorti depuis tout à l'heure avec les autres boosters. Donc je suis un peu deg, parce que là, je commence à, à, à, me na à nager un petit peu dans les, dans les boosters ouverts. Euh, du coup, hein, c'est monstre dragon armé que vous contrôlez. Prenez un monstre du même nom de votre deck ou cimetière, et soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement en nuant ses conditions d'invocation, mais il ne peut pas attaquer directement. Pourquoi pas Mais non, c'est pour te rendre service, cette méfiance. Mais à, le pot aussi coûte vraiment 70 balles, faut voir si le playset complet de Warrock, il vaut le... Sinon, si ça vaut vraiment le coup, euh, tu veux faire ça, et ouais, c'est le qui se bat pour avoir les suites des saisons du Yu-Gi-Oh! S'il défi... arrive à avoir les... toutes les saisons, ouais. Tu sais qu'à cause de lui, en plus, j'ai acheté, je suis en train d'acheter tous les DVD Yu-Gi-Oh! Je fais les brocantes, les trucs d'occasion, tout ça, pour les retrouver, quoi. Okay. Ah Première pendule Le Giclops Gigatonnerre. Gigatonnerre Je sais même pas que ça existe comme archetype, ça, Gigatonnerre. Euh, du coup, son effet une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre pendule que vous contrôlez et un monstre contrôlé pour votre adversaire, changer leur position de combat, et cette carte invoquée spécialement depuis l'extra deck, utilisée comme matériel synchro, bannissez-là. Putain, t'entends, c'est un tonnerre pendule, synthoniseur. Ah ouais, quand même. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Giga et qu'une fois par tour, la position de combat de cette carte est changée, vous pouvez cibler une magie piège face recto sur le terrain, détruisez-le. Pas mal. Cette carte est détruite dans la zone pendule. Vous pouvez renvoyer une carte depuis votre zone pendule à la main. Ok. Ah, une, une ligne que j'en pas encore eu dedans. Du coup, amalgame métal lourd. Deux monstres métal fausses. Psychique, ah, je suis pas fan de l'archétype psychique. J'ai du mal. J'ai du mal avec le psychique. Cibler un monstre Metal Force que vous contrôlez, équipez lui cette carte, il gagne 1000. C'est un peu comme les Marincès, elle s'équipe entre elles, les Link euh, Metal Force. <rire> pourquoi pas. Cibler une carte Metal Force que vous contrôlez, détruisez-la, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Ça peut être cool. Ça peut être cool, ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. Bon, lui, on l'a déjà eu, ça fait trois fois déjà, super. Et au guerriers anciens, rebelle Lufang. Bon, franchement, les... j'aime bien, parce que les Guerriers anciens ça fait penser à Mulan. Je sais pas, ça me fait penser à vraiment les, les, les guerriers chinois anciens. Putain, prendre le texte. Il me faut une loupe. Je deviens vieux là. Donc non invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement depuis votre main en contrôlant le monstre guerrier ancien avec la plus haute attaque sur le terrain en cas d'égalité. Vous ne pouvez invoquer spécialement guerrier ancien qu'une fois par tour. Attendez, attendez, attendez. Déjà la première phrase, je la comprends pas, alors j'ai besoin de vous. Euh, uniquement invocable spécialement depuis votre main en contrôlant le. Le monstre guerrier ancien avec la plus haute attaque sur le terrain. Mais en fait, si t'as un seul monstre guerrier ancien qui a 100 d'attaque, tu peux l'invoquer speed du coup, quand même, que le monstre guerrier ancien qui a le plus haute attaque, ce sera 100. On a tous besoin d'une loupe avec des nouveautés. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant. Moi j'aimais bien à l'époque qu'il y avait une petite description du monstre quand c'est un monstre normal, tu vois, mais ça c'est fini maintenant. Du coup, là je comprends pas trop en fait. Avec la plus haute attaque, vous ne pouvez invoquer spécialement le guerrier ancien qu'une fois par tour de cette façon. Une fois par tour dans la même phase, effet rapide, vous pouvez détruire le monstre face recto contre votre adversaire avec la plus haute attaque, en cas d'égalité que vous choisissez. Et aussi, vous ne pouvez, activer des faits... vous ne pouvez pas activer l'effet de monstre, ce guerrier ancien exclu. Le tour, vous activez cet effet une fois par tour durant la end phase de votre adversaire. Si votre adversaire contrôle un monstre avec une attaque plus haute que le vôtre, en gros, en cas d'égalité, donnez le contrôle de cette carte à votre adversaire. Ok, si l'adversaire a un monstre plus puissant, tu lui fais tiens, le bah bro, tu l'en donnes. Ok, bon, super. D'après eBay, le playset War Rogue vaut 54 livres, 99. Enfin, ça, ça dépend, c'est quoi comme livre C'est des Ferritals, ça vaut pas grand-chose. <rire> Je préfère les effets comme pot de cupidité simple, efficace. Ouais, mais comme c'est... Je comprends pas pourquoi cette carte est banni, mais c'est un autre débat, on en parle après. <rire> porte du monde rituel, besoin de Dans la Battleface, si vous contrôlez une autre carte porte du monde virtuel, vous pouvez cibler un monstre face recto contre le enfin, Ascripto sur le terrain. je sa position de combat durant votre main de face. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis un monstre en monde virtuel dans votre cimetière. Vous pouvez spécialement manier ses effets, puis envoyer une carte. Mais on l'a eu tout à l'heure, celui-là non Non, on l'a pas eu. Ok. Ok. Bon bah, c'est pas, c'est pas génial, génial. Mais ça, va. Bah, piocher 2, c'est fumé quand même. Mais aujourd'hui, aujourd tu pioches deux en bannissant, ça peut aider des decks qui jouent à, la... à banni. Euh... En vrai, euh, piocher deux. Euh... Enfin, il y a tellement de cartes négates aujourd'hui qui existent, qui sont bien plus dangereuses qu'un petit pot de cupidité. Donc, euh, je sais pas. Durant la battle phase, au moins limité à 1, quoi. qui reviennent. Ça serait cool. Du coup, durant la battle phase, avec le canon en équation linéaire, ça fait quoi Déclarer un, anti... un nombre entier entre 1 et 6. Ça un monstre à effet contre la port de petit plus le niveau. Putain, déjà, quand ça commence comme ça, t'es en train de te dire, mais putain... Multipliez le niveau du monstre à effet fois le nombre des carrés, puis ajoutez le nombre de cartes contrôlées par votre adversaire et vérifiez si le résultat est égal au nombre de cartes dans votre cimetière. Mais quoi Mais quoi C'est quoi cette carte Je joue à Yu-Gi-Oh Je joue pas Je repasse le bac de mathématiques <rire> Si oui, alors en plus il y a des conditions. Si oui, envoyez un nombre de cartes dessus de votre deck au cimetière inférieur ou égal au nombre, de, au nombre déclaré. Si vous le faites, mélangez un nombre de cartes contrées pour traverser dans le deck inférieur ou égal au nombre de monstres envoyés au cimetière. <rire> Konami, c'est trolleur, c'est la carte du troll, hein, mais c'est pas possible. Sinon, vous perdez des points de vie égaux au nombre déclaré x 500. Ok. Elle est infâme, mais carrément 55 livres de sterling, ça fait combien d'euros Bah, ben, je sais pas, faut faire un autre. Oh Un petit gobelin Et c'est tilté. C'est une carte terrain Avec un gobelin. Lorsque vous piochez pour votre pioche normale durant votre draw phase, vous pouvez révéler une de ces cartes, placez-la au-dessous du deck, et si vous le faites, piochez une autre carte. Ah, j'adore Non, je vais en prendre une autre, tu la place en dessous, et c'est génial Lorsque vous piochez par un effet de carte, vous pouvez révéler une de ces cartes. Vous l'envoyez au cimetière et si vous le faites, vous placez la carte en dessous du deck. Et si vous faites ça, piochez une carte. Attends, c'est-à-dire que si tu pioches par effet, tu peux faire... Non, cimetière et tu la remets en dessous. Mais attends, c'est ultra pété de ouf J'ai des flashbacks du Vietnam avec mon bac S de maths quand je vois cette pièce. <rire> c'est tellement ça. Mais c'est affreux. Hein. Moi, les effets comme ça, bah, c'est comme là. Hein. Je vois qu'il y a... C est, c est, en fait c'est pas une flemme, c'est te dire que t'imagines, tu tiens sur des trucs comme ça et le mec il connaît pas la carte, il faut l'expliquer pendant 5 ans alors que toi tu connais par cœur. c'est chaud quoi. Donc le terrain, passage vers un Royaume Mythologique, là cette carte est activée, vous pouvez envoyer un monstre mythologique depuis votre deck au cimetière, vous pouvez cibler un monstre mythologique dans votre cimetière, défausser deux cartes et si vous le faites, ajouter le monstre à votre main, jusque là ça va, tu défausses deux, tu ajoutes le monstre que tu as ciblé, euh, vous ne pouvez utiliser cet effet donc une fois par tour. Heureusement, si votre monstre mythologique attaque un monstre à adversaire et que vous avez moins de cartes dans votre main que votre adversaire, vos monstres gagnent une attaque égale à la différence des cartes x 200. Genre le calcul des dommages uniquement. Ok, sympa. On peut utiliser un de ces effets partout. Ok, sympa. Imagine, t'expliques la carte à un allemand. <rire> ah non, mais... là Yugi, t'as tout à fait raison. Le diable se fait entièrement sur la compréhension de cette carte. You know this card! Nope. Euh. <rire> ça va être comme ça. En gros, tu dis, euh, « One I pose, I gagne. <rire> »« I win. <rire> » Comment tu peux expliquer ça Enfin, derrière, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Moi, c'est les trucs... Qui, les textes comme ça, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Je déteste jouer des, des decks comme ça. Alors, on commence avec un Rocky Springan. Rocky, pardon. J'ai lu Rocky, je sais pas pourquoi. Alors, cette carte invoquée normalement, spécialement, vous pouvez cibler un... Grande mère de sable gold gorgonda ou un monstre springant, ouais c'est plus simple. Dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Cette carte est dans votre main terme au cimetière, possible un Xyz Springant que vous contrôlez, attachez-lui cette carte comme matériel. Ouais, c'est simple. En fait ça fait un peu comme les Xyz, les ferapits, tu attaches le matériel, sauf que euh, les Melfi c'est sur la Xyz, là c'est le monstre qui te dit que tu peux direct tout seul l'attacher. En vrai, c'est pas mal quand tu joues Xyz, mais ça va se jouer avec les spring-gants, du coup c'est pas très très intéressant. Le. Mais ouais, je... franchement là tu m'as tué, imagine d'expliquer cette carte à un allemand, un YS, je suis d'accord. Euh, Metalphose para, donc le Melcaster, euh, une fois par tour vous pouvez cibler une carte face enfin, recto que vous contrôlez, détruisez-la et si vous le faites, posez une magie piège Metalphose. Cette carte sur le terrain est détruite au combat par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre pendule Metalphose. Euh, face recto depuis votre extra deck, à votre main, vous ne pouvez pas... Ni l'activer, ni activer des effets avec son nom pour le placer dans une zone pendule. En fait, il a récupéré, il faut attendre le tour d'après. Euh, sauf par un effet de carte. Ok, pas mal, pas mal. Capitaine Sarga Spring <rire> <rire> If Il play this card, you lose. So just chill. <rire> c'est un peu ça, oui. Je pensais que c'était fait quand elle a été annoncée, mais non, c'est juste des gros trolls-là. Mais tellement, mais s'il y a vraiment un mec qui, qui joue ça dans son deck, mais fou. Faut, faut, je sais pas, faut lancer des boulettes de papier, enfin c'est inhumain quoi, tu peux pas faire ça. Du coup, Capitaine Sarga Springdor, donc cette carte dans votre main terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre Xyz de Springdorant que vous contrôlez, attachez-lui cette carte comme matériel durant le tour de votre adversaire. Et fait rapide, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre Xyz que vous contrôlez, puis cibler une carte face recto sur le terrain, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets précédents de Capitaine Springant qu'une fois par tour. Un monstre Springant qui a cette carte comme matériel il gagne cet effet, cette carte gagne 500 points d'attaque. Donc, ouais, il y a un monstre train qui fait pareil. S'il si, euh, si est équipé, le monstre gagne 500 points d'attaque. Donc voilà. Bah, lui, on l'a eu tout à l'heure, du coup, pour springant. Oh Ah, mais bah attends, il me, il me reste encore en des boosters en plus. Putain, j'ai je, je, je mis paumé dans les boosters. Euh, statue d'ange, azuri... elle est jolie. Franchement, elle est, elle est, elle est simple, mais belle. « Invoque spécialement cette carte comme monstre à effet Elfe Lumière niveau 4, 1800, 1800. » Cette carte est toujours traitée comme un piège. Bon, ça c'est bien qu'il le rajoute parce qu'il y en a qui l'oublient. Euh, « Une fois par tour, lorsqu'elle va traverser un invoque spécialement un ou plusieurs monstres tant que cette carte dans votre zone monstre, vous pouvez envoyer au cimetière une piège continue dans votre zone monstre qui a été invoquée spécialement depuis la zone magie piège et vous annulez l'activation. Si vous le faites, détruisez ces monstres. » Cette carte est dans la zone monstre et détruite au combat, vous pouvez détruire le monstre qui a détruit cette carte. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, le terrain qui revient, donc les CT. Ça franchement, ça m'intéresse. Il y a des trucs sympas, il y a des bails sympas à faire. Vu que tu peux te défausser quand t'invoques P, a... si t'as des mobs qui en effet, quand ils sont défaussés, franchement, c'est grave utile. Refrain de la brise glacée. Euh... Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça s'appelle glacé et qu'il y a le... Le... le deck avec les dragons de glace qui vont sortir. Et euh... moi, il m'intéresse. Mais du coup, ça me porte à confusion. Parce qu'en fait, ça, ça se joue avec les sorcier vent si je suis bien compris, si un monstre sorcier vent dans votre cimetière, invoque les spécial en position de défense. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation d'effet de votre monstre, sorcière-vent annule l'effet de l'adversaire. Euh. Ouais. Genèse Dogmatica, bah, du Dogmatica, si un hein, monstre, on l'a eu tout à l'heure. Saga des, des guerriers Anciens, le chemin galant. Alors, si vous, plusieurs monstres guerriers Anciens vont être détruits au combat, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière à la place. Jusque-là, ça va. C'est pas, pas, pas le plus affreux. Euh, vous ne pouvez utiliser chacun des effets de qu'une ouais, fois par tour. Si votre adversaire invoque spécialement ou plusieurs monstres, vous pouvez invoquer spécialement un jeton et un ancien 500-500. Cette carte, en effet, sur terre est activée. Vous pouvez bannir cette carte de votre de cimetière d'une activation. Il me semble qu'on l'a eu tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai eu un vite fond du modèle. Allez, ah, le dernier booster. Est-ce on va avoir le, un deuxième pot Non, ce serait abusé. Franchement, si j'ai un deuxième pot. Je pense que je le vends. Il ne plus en avoir deux. Sans dire que ces pots-là ne m'intéressent pas. Ah, c'est vraiment le dernier. Ouais, c'est vraiment le dernier. Ok. Oh putain, j'aime pas quand c'est corné au-dessus quand même. T'es un peu abîmé, mais bon, c'est une commune seule. Registre igno, insecte numérique, non utilisable comme matériel x Pour une invocation x sort pour l'invocation x 6 d'un monstre insecte. Lorsque vous invoquez normalement un monstre insecte de niveau 3, c'est un secteur gars qui va être content. Attends, il te manque une secrète. Bah non, 1, 2, 3, 4. Non, non, j'ai eu 4. Mais j'ai pas eu de secrète, ouais. Pourquoi Ah, moins que je l'ai eu mais dans les autres. dans les autres boosters que j'ai ouvert tout à l'heure. Tu me fais peur là. <rire> tu me fais peur. <rire> du coup d'un insecte niveau 3, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez faire devenir cette carte. Ainsi que le monstre niveau 5 ou 7. Cette carte est invoquée spécialement depuis la main, vous pouvez changer la position de combat d'un monstre insecte que vous contrôlez. Un monstre X qui est invoqué en utilisant cette carte gagne cet effet, gagne 1000 d'attaque et de défense. Guitare, grondin, Dioginius. Bonsoir Choui. Si, euh, si le pot est en secrète, mais il y a quoi? Il y en a deux, deux dans cette rareté. Ah, pourquoi pas? Intéressant. Si t'as une autre carte pour jouer au loto après, d'après ce que je comprends, c'est rare. Ouais, ouais, ouais, bah oui, c'est rare, c'est les trucs qui tombent très rarement. Euh, du coup, guitare uh, grondin, Dionugis, cette carte invoquée spécialement vous pouvez bannir un nombre de cartes de, de dessus de votre deck de votre adversaire égal au nombre de monstres hauts que vous contrôlez. Ouais, c'est pas... Alors après, en vrai, l'artwork... Enfin, les, les, les, les bonhommes sont, sont classes, par contre, les poissons, avec le petit truc, avec le mode, ouais, cœur. non, moins. Euh, possible un monstre Homme de maximum niveau 4 que vous contrôlez, augmenter son niveau de son niveau d'origine. Pourquoi pas Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Un monstre haut sur le terrain gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre actuellement banni. Ok, ça se joue vraiment avec les cartes de bannissement. Ils l'ont calé en secrète et en Starlight. Bah, je l'ai en secrète J'ai le pot de prospérité en secrète, mais pas en Starlight. Il n'y a pas les petites étoiles. Et du coup, si j'ai bien compris, en secrète c'est 70 balles. Euh, du coup, lui, on l'a eu tout à l'heure, Metalcaster, Sagittaire, Féric, Ingunner. du coup, qu'est-ce qu'elle fait Elle ne peut pas attaquer le tour, cette carte est invoquée spécialement, ah, le tour est spécialement, Bon déjà, cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre plante, c'est un monstre plante, ça hein Ah oui, j'aurais dit Elf, enfin fait Elf. Euh, vous pouvez aussi un monstre-plante de, de Minionniers aussi dans votre cimetière. Invoquer le spécialement en position de défense. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre-plante monstre exclu le reste de ce tour. Vous pouvez utiliser cet effet. Ouais, c'est pas ouf. Par contre, cette terre-plante, ça peut aller dans un oh, oh putain, les classes Android mythologique. Putain, mais il pue la classe, celui-là, c'est dingue Donc, Il y a quoi écrit sur son épée Ah, oh, j'ai cru qu'il y avait écrit... Ah mais non, en fait, c'est des... des petits pics qu'il y a dans les petits pics. Sintoniseur mythologique, un monstre dans un sintoniseur. Cette carte invoquée spécialement, votre adversaire peut défausser une carte pour annuler cet effet. Sinon, vous pouvez piocher deux, puis défausser une carte. Si un ou plusieurs monstres sont envoyés depuis la main de votre adversaire au cimetière, vous pouvez cibler ces monstres. un de ces monstres, invoquer le spécialement sur votre terrain, mais annuler ses effets. Ah ouais, donc... <rire> en fait, t'autorises ton adversaire à le negate, mais du coup, si le negate... Toi... Oh, putain, franchement Franchement, pourquoi pas allez pas mal. En plus, c'est joli. Épreuve du rocher de guerre, ça c'est cool, parce que je voulais des rochers de guerre, donc ces trucs avec les compteurs. Régulateur d'étoiles d'acier, ok, ok, elle est pas mal. Une attaque égale à la somme de niveaux et rang d'origine de, de tous les monstres utilisés pour son invocation lien x 100. Possible à un monstre non lien contre par votre adversaire, avec une attaque inférieure ou égale à cette carte, détruisez-le. Puis, cette carte a été invoquée par l'un en utilisant un monstre X6 comme matériel, infligez des dommages à votre adversaire, égaux à la moitié de l'attaque d'origine du monstre détruit. Pourquoi pas ligne 3. Transmission synchro. Ouais, bon. Euh, 70. Ouais, il me semble, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Je n'ai pas été vérifié encore. Durant la même phase, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par synchronisation un monstre synchro en utilisant les monstres que vous contrôlez comme matériel. Dans votre même phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre synchro dans votre cimetière, envoyez-le à l'extra deck. Puis piochez une carte. Sympa Et le rituel du dragon armure, donc qui permet d'invoquer le dragon armure en utilisant un monstre au niveau 4. Bon sur 5 boosters, on a eu des trucs assez sympas. Moi, je suis assez content. Des autres, des autres, mais je suis surtout ultra content d'avoir obtenu celle-ci.